Merci à, à tous de vous être connectés. Et donc, euh, bah, je tiens d'abord à remercier Yann Gouvelek de m'avoir invité à animer ce, ce webinaire. Donc, merci Yann. Euh, nous allons parler évolution des usages des moyens de transport et plus particulièrement de la multimodalité. Donc, le thème d'aujourd'hui, euh, la multimodalité, est-elle l'avenir du transport à l'horizon 2050 euh, donc je, je vais me présenter euh, rapidement, en quelques mots, hein, euh, puisqu'on a une heure devant nous. Euh, donc je suis Jean-Marie Madoré, je suis fondateur de Mobility Partner et euh, je propose du conseil en achat automobile et plus largement du conseil en mobilité. Euh, et et J'ai suivi une formation commerciale et j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine du transport et plus précisément dans les achats. J'ai été acheteur de trains à grande vitesse pour un projet notamment euh, de plusieurs centaines de, de millions d'euros et responsable d'équipe achat la suite. Voilà. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Alors si j'arrive à passer à la slide suivante. Voilà. Vous me dites hein, si il euh, y a des soucis d'affichage. Non, non, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Oh, ok, très bien. Alors, ce petit schéma, euh, juste pour euh, fixer les, les idées. Euh, sur deux euh, notions, donc, euh, la notion de multimodalité et la notion d'intermodalité. Euh, L'intermodalité hein, euh, désigne le fait d'utiliser au moins deux modes de transport euh, distincts au cours d'un même trajet. Donc, ça peut être euh, du vélo, du bus, du car, du train, du tramway, du covoiturage également ou autre chose. Hein. Euh, elle est différente de la multimodalité, c'est le schéma du haut, euh, qui signifie la présence de plusieurs choix de transport différents entre deux lieux. Voilà. Donc, par exemple, on parle d'intermodalité lorsqu'un voyageur prend le vélo, puis le bus pour atteindre sa destination, mais on parle de multimodalité lorsqu'il a le choix entre le vélo ou le bus pour s'y rendre. Si déjà... Qu'est-ce que vous entendez par rupture de charge Alors, la rupture de charge, euh, la rupture de charge, en fait, c'est l'endroit, le, le moment où il y a changement de moyen de transport. Ah. Voilà. Un terme un peu compliqué, mais OK, très bien, je connais ça. Voilà, c'est ce qui est repris en fait par, par toutes les études, et c'est cette façon-là d'indiquer de, de, qu'il y a changement de mode de transport. Absolument. Okay. OK. Alors, euh, voilà. Donc, par rapport à, à ce slide, donc, euh, ça concerne euh, donc, euh, finalement le, la limitation de l'usage de la voiture dans les agglomérations. Il euh, y a, y a une, une notion très importante, c'est l'étalement urbain. Euh, l'étalement urbain est une réalité hein, qui se renforce depuis maintenant 50 ans, avec la centralisation des activités économiques euh, en ville et l'implantation des lieux de résidence en zone périurbaine. Alors, il y a une étude de l'OCDE intitulée « Repenser l'étalement urbain vers des villes durables » qui indique qu'entre 1990 et 2014, la population des agglomérations étudiées a cru de 22 Donc, les agglomérations étudiées, c'est finalement les agglomérations qui font partie des pays membres de l'OCDE. Euh, et en parallèle, la superficie des terrains artificialisés a augmenté de 28 Donc, euh, la plupart des pays de l'OCDE étudiés ici euh, voient leurs villes se fragmenter et la population s'installer de plus en plus nombreuse dans les banlieues à faible densité. Alors, effectivement... Euh, donc les, les centres urbains, euh, finalement, euh, ne voient plus d'autres habitants en nombre arriver, hein, mais au contraire, chacun, ou en tout cas de plus en plus de personnes, souhaitent avoir leur petit jardin et préfèrent sortir du centre, du, de l'hypercentre urbain, euh, ce qui cause euh, finalement euh, bah, l'étalement urbain. Finalement, Alphonse salaire avait raison, on a mis les villes à la campagne et, et bizarrement, on est en train de mettre la campagne à la ville, d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. Et, et donc, on va le voir un petit peu par la suite, hein, mais l'étalement urbain pose des problèmes de services publics, notamment pour tout ce qui concerne le ramassage des... Des, des ordures, le, tout ce qui concerne également euh, les services de, de l'eau, l'électricité et bien entendu des transports. Euh, donc la France est particulièrement touchée hein, par l'étalement urbain, comme le Danemark par exemple. Et une des solutions d'après l'OCDE et euh, c'est assez euh, surprenant, Enfin, j'ai été assez surpris finalement quand j'ai lu ça, euh, une des solutions d'après l'OCDE est de rendre la densité des villes plus forte donc effectivement, euh, plus la densité est élevée plus mm. les transports en commun sont faciles à utiliser finalement euh, mais ça veut dire que euh, peut-être euh, il faudra euh, dans un avenir plutôt proche plutôt habiter dans des immeubles plutôt que vouloir absolument mm. habiter dans des maisons voilà. Ce qui est déjà un peu le cas à Paris, qui est une ville très dense, si mes souvenirs sont bons, puisque oui. la, la population de la région parisienne, c'est 12 millions d'habitants sur une surface assez petite, en fait, alors qu'à Londres, par exemple, on a moins d'habitants sur une surface au moins deux ou trois fois plus grande. Oui, tout à fait. Mais, mais, euh, mais la région parisienne est tout de même euh, enfin, fait, fait l'objet d'un de, de, étalement urbain assez important. Euh, puisqu'il y a euh, effectivement l'hypercentre de Paris, mais il y a toute la banlieue qui représente euh, un nombre d'habitants euh, très important. Euh, alors, effectivement, Londres, ce n'est pas du tout euh, organisé de la même façon, euh, mais, euh, oui. mais euh, bon, sûr, je pense que, que je... toutes les, les, mmh. les grandes villes européennes, de toute façon, sont, mmh. euh, font l'objet mmh. de l'étalement urbain. Mais un peu différemment à Londres, le… Le, comment dire, le grignotage s'est fait dans les années 50, où toute la, la ceinture verte a disparu dans les années 50, alors qu'ici, ça c'est encore en train de se faire. Oui, en fait. Euh, donc dans les zones périurbaines, 40 des résidents doivent aller en ville pour travailler, mais aussi pour accéder au commerce ou lieu de loisirs. Donc souvent, ils s'y rendent en voiture, euh, et encore aujourd'hui. Hein. Résultat, les agglomérations doivent faire face à des problèmes majeurs d'engorgement, de stationnement et de pollution, dont les voitures personnelles sont notamment l'un des principaux facteurs de pollution au niveau urbain, puisqu'elles représentent 60,7 des émissions totales de CO2 dues au transport routier en Europe. Donc là, je, je fais référence aussi euh, donc au rapport du, du GIEC hein, euh, par rapport à tout ça, euh, à Carbone 4, à ce qu'indique également Jean-Marc Jancovici euh, et aussi à l'IDRI et à l'ADEME et à toutes les études qui ont été faites euh, de leur part. Voilà. Alors, aujourd'hui, euh, il, il y a un vrai mouvement hein, qui est mis en place pour favoriser la mobilité durable. Euh, et donc, on voit bien que les collectivités délaissent le modèle, le modèle pardon, du tout voiture au profit des transports en commun, voire des modes de mobilité doux, comme le vélo. Euh, les ventes de vélos ont connu une croissance de 4 en volume et de 15 en valeur par rapport à 2020, ce qui est absolument énorme. Hein sur un marché de plus de 3,4 milliards d'euros. Euh, et donc, pour l'illustrer euh, aussi, je, je, je précise qu'à Paris, euh, notamment, il y a des pistes cyclables qui ne cessent de se développer. Et le nouveau plan vélo hein, qui, qui, euh, qui, qui s'étale entre 2021 et 2026 prévoit la création de 130 km de nouvelles pistes pour faire de Paris une ville 100 cyclable. Donc, les pistes Combien, de de la... Pardon Combien de millions Pardon Combien de millions d'euros euh, Alors ça, je n'ai pas l'information, euh, mais il euh, y a effectivement un, ouais. euh, une priorité euh, qui a été donnée euh, au développement de, du, du vélo à Paris. Hein, euh, et donc, euh, dans très je ne temps... me souviens plus exactement, oui. mais David Belliard a donné le chiffre. Euh, je ne veux pas dire de bêtises sur le chiffre. Par contre, je sais que ça correspond à un kilomètre d'autoroute. Oui. Fait. Pour les gens qui râlent, parce qu y a trop, que ça coûte trop cher. Tout à fait. Euh, donc, de, de pistes cyclables également vraiment protégées pour que les, les, les vélos puissent circuler en toute sécurité. Et pas juste un marquage au sol indiquant que les vélos peuvent passer. Donc les pistes cyclables se développent aussi en dehors des zones urbaines, comme par exemple si vous connaissez la vélo maritime, donc qui s'étale entre Dunkerque et Roscoff en Bretagne, soit environ 1500 km continu de piste. Donc continue depuis d'ailleurs cette année, ils ont fini les 1500 km de piste. Vous avez essayé. Et j'ai essayé, oui, ouais, ouais, j'ai essayé. L'année dernière, j'ai fait euh, le Havre-Saint-Brieuc et cette année, je fais euh, oui. le Havre-le-Touquet. Bien. Et, et sans rupture urbaine Alors, euh, en août dernier, il y avait une rupture de quelques kilomètres. Donc, on a fait un petit peu de départemental, euh, mmh. mais c'était en, en fait que, que quelques, quelques kilomètres. Hein, euh, de mémoire, c'était 7 ou 8 kilomètres. Ah, c'est bien, ça voilà. Bon. Donc pour ceux que ça, ça sur agenda. Voilà, c'est ça. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir le, le site de la Vélo Maritime. Euh, voilà. Il y a énormément de choses, énormément d'informations sur comment organiser les étapes, comment prévoir l'hébergement, etc. Donc, c'est très bien fichu. Ouais. Euh, donc, alors, aux, aux Pays-Bas, euh, c'est encore autre chose. On est là, là encore à un level, j'ai envie de dire, un peu encore différent. Donc, le, le vélo est là-bas considéré comme un moyen de transport à part entière. Et euh, donc, je vous conseille vivement aussi le, le livre « Et pourquoi pas le vélo » de Stein van Oosteren, euh, qui, justement, compare un petit peu l'usage du vélo en France et l'usage du vélo aux Pays-Bas. Donc, c'est encore pas la même chose. Euh, donc, pour en revenir à l'objectif des pouvoirs publics locaux, euh, c'est de préserver la qualité de vie des, des riverains s'il y si a un développement de, du vélo, un développement des, des pistes cyclables. Et donc, dans ce contexte, l'intermodalité, si elle est bien pensée, permet aux collectivités d'optimiser leur offre de transport collectif et d'attirer les voyageurs en leur proposant des, des solutions de mobilité plus vertes, mais aussi potentiellement plus rapides et économiques. Donc, euh, l'analyse des, des comportements de, de mobilité met en évidence un effet de seuil très marqué autour de 100 km entre les mobilités locales, euh, dont celle du quotidien, et les autres mobilités, puisque, euh, effectivement, on ne peut pas gérer de la même façon euh, les, les petits trajets du quotidien. Et les, et, euh, et les trajets, on va dire, pour partir en vacances, notamment. Donc, on ne prend pas les mêmes moyens de transport, on n'organise pas les choses de la même façon, on prend plus de temps pour organiser ces trajets de vacances. Euh, donc, euh, tout ça est pris en compte pour euh, que demain, ce soit euh, plus facile dans les deux cas. Mais on va y revenir. Entre 2017 et 2019, donc le marché des transports collectifs de plus de 100 km a cru de 12 en termes de voyageurs et de 13,7 en voyageurs kilomètres. Donc, avec un petit bémol, bien entendu, euh, en 2020-2021, euh, où, euh, où euh, la COVID et donc euh, le télétravail ont, euh, les, enfin, ont, ont un peu fait baisser ce, ce pourcentage. Voilà, mais... Euh, alors, est-ce que vous avez des observations, des, des commentaires sur ce que je viens de dire N'hésitez pas, vraiment. Ou sinon, je continue. Allez-y. Oui, oui. Alors, euh, donc, aujourd'hui, euh, les pouvoirs publics... Euh, font des études pour proposer des, des offres ou proposent déjà des offres hein, de transport collectif euh, performantes. Donc l'intermodalité doit pouvoir apporter une réponse rapide et satisfaisante aux besoins en mobilité de, de la population. Donc nos déplacements ont d'ailleurs progressé de 2% en 30 ans, selon le Haut Conseil pour le climat. Et pour cela, il importe que l'environnement urbain et interurbain soit adapté les infrastructures de qualité et l'offre en transport collectif suffisamment diversifiée, complémentaire et performante. Donc, ce n'est qu'à ces conditions que les autorités organisatrices de mobilité, donc on les appelle les AOM, pourront garantir la compétitivité du transport public par rapport au temps de parcours de l'automobile et permettre une mobilité sans voiture tout au long du trajet depuis les couronnes les plus éloignées jusqu'au centre-ville. Mmh. Donc le, le grand Paris, hein, euh, et donc je, je reprends un petit peu ce que vous disiez Yann tout à l'heure. Donc l'Île-de-France compte, euh, selon l'Insee, hein, 12 ,2 millions d'habitants au 1er janvier 2018, et prévoit que d'ici à 2030, euh, donc je parle du grand Paris, euh, le grand Paris euh, prévoit que d'ici à 2030, euh, pas moins de cinq lignes de métro seront prolongées ou construites. Donc, il y a la ligne 14 qui sera prolongée, la ligne 15, la ligne 16, la ligne 17, la ligne 18 qui seront créées. Euh, voilà. Euh, donc, d'après le, le Grand Paris, hein, aussi d'après la Société du Grand Paris, euh, vous pouvez d'ailleurs aller voir le, leur site internet. Euh, donc, la part des déplacements en transport en commun en Ile-de-France a augmenté de 40%. Mmh. entre 2001 et 2018, donc le renouveau urbain autour des futures gares du Grand Paris Express, avec la création de logements et de services, limitera l'étalement urbain et l'artificialisation des terres en Ile-de-France. Voilà. Ce sera plus rapide, plus confortable de voyager demain euh, avec euh, le Grand Paris. Et, et si on veut… Favoriser l'intermodalité. Donc ça veut dire aussi que dans les trains, on autorise les vélos. Oui. Tout Parce qu'aujourd'hui, je le rappelle que c'est interdit. C'est interdit dans le métro, c'est interdit dans le RER et dans les trains, en dehors des heures de pointe, c'est-à-dire tout le temps. Alors. Euh... Alors dans le RER, euh, effectivement, dans les, pendant les heures de pointe, c'est euh, largement pas autorisé. Euh, sinon, dans les heures creuses, euh, il voilà. n'y a pas de souci. Dans le TGV, c'est possible euh, à condition de démonter son vélo et de le mettre dans une housse. Euh, ou d'avoir un vélo pliant. Ou d'avoir un vélo pliant, Voilà. Et il y a tout de même quelques trains, donc je pense justement au, au Paris-Le Havre, euh, puisque je l'ai emprunté l'année la, la, dernière, qui, euh, qui proposent euh, en fait un, un plusieurs voitures avec des accroches spécifiques pour les, pour oui. les vélos. Euh, donc euh, tout à l'intérieur est aménagé pour que oui. les cyclotouristes puissent l'utiliser sans problème. Il y a quelques trains, cher. effectivement, qui ont en Ile-de-France, quelques transiliens qui ont. De quoi installer deux vélos par-ci, par-là Enfin, ce n'est pas la Suisse. Quoi. En Suisse, c'est quelque chose de tout à fait banal. Oui, euh, tout à fait. Alors, je, le, la navette dont je parle, hein, celle qui fait Paris-Le Havre, euh, donc propose six emplacements à vélo par voiture euh, pour les cyclotouristes. Donc, il y a deux voitures cyclotouristes. Donc, ça fait 12 emplacements au total, ce qui est, ce qui est déjà pas mal. Et c'est vraiment pas des, des accroches à vélo et puis ensuite on non. se débrouille pour s'asseoir quelque part. Non, c'est vraiment euh, tout est vraiment pensé pour que euh, ben le, le cycliste soit à côté oui. et soit bien installé. Donc c'est bien fichu, au... il faut que ce soit ça se développe, oui. bien entendu. Quand on, parce pas, on arrive au, Havre, après il faut monter la côte. Enfin, il faut, si on va à saint ça, ça grimpe. Mais bon. Euh... Mais par contre, on fera remarquer que, pour, que ça va beaucoup plus vite en, en, en train qu'en voiture. Et pourtant, il ne va pas bien vite, le train. Mais ça va quand même plus vite que la voiture. Oui. Voilà. Oui, oui. Jean-Marie, oui. je, je voudrais revenir sur euh, quelque chose que vous avez dit là, à propos du métro du Grand Paris. Oui. Disant que ça va limiter l'artificialisation la, des sols, c'est exactement le contraire qui va se passer. À partir du moment où vous, vous multipliez les points d'accès au transports en commun, vous facilitez la création d'habitats dispersés. C'est-à-dire, vous encouragez les gens à vivre dans des maisons individuelles puisqu'ils auront accès à des transports en commun. Donc, c'est exactement l'inverse qui se passe et c'est bien ce qu'on voit dans toutes ces zones-là. Il y a quelques immeubles qui se construisent de 4-6 étages et puis très rapidement, on en vient à des zones pavillonnaires. Oui. Donc, vous... c'est vraiment l'inverse qui se passe. Euh, et c'est un effet secondaire négatif de l'accroissement du réseau de transport en commun. -à plutôt que d'aller vers les zones déjà fortement denses, comme les extensions de lignes du métro parisien, qui sont une excellente chose, mmh. euh, on crée de nouvelles zones urbaines euh, qui nécessitent une interconnexion, qui entraînent des déplacements et qui entraînent des, des pollutions. Effectivement, euh... Vous avez raison, hein. Donc, on voit bien, alors, sur un schéma qui, est, qui a été diffusé, on voit bien la, la zone d'arrivée au bout de 45 minutes de transport en commun il y a 20 ans, je crois que c'était il y a 20 ans, et ce qui est prévu avec le Grand Paris. Donc, on voit bien qu on a, que, les, que, que chacun aura accès à une zone beaucoup plus vaste, avec les futurs transports en commun, donc on peut imaginer tout à fait que ce qui va se passer, c'est ce que vous dites, c'est exactement l'inverse de ce qui est prévu. C'est que les gens vont se dire, euh, mais moi aussi, hein, enfin je veux dire, euh, vont se dire, euh, voilà, en 45 minutes où je peux aller. Ah bah ben, je peux aller jusque là. Ben, je peux désormais en fait essayer d'aller un petit peu plus loin puisque c'est tellement facile de, de circuler, de voyager que euh, voilà, on pourra aller encore plus loin. Donc euh, voilà. Euh... Et si on rebondit sur la question d'Alexandre, qui n'est pas Alexandre parce que j'ai oublié son nom, euh, est-ce que le problème finalement il n'est pas euh, plutôt d'essayer de recréer de la vie et du travail plus près des zones, euh, des zones qui sont un peu, un peu moins denses que d'essayer de faire voyager les gens partout tout le temps euh, ce qui crée effectivement un problème. De toute façon, on a un problème de base euh, à l'origine, c'est que euh, la population s'accroît énormément, même, même chez nous où, où, la, où la démographie est assez, assez peu dynamique. Euh, on a, euh, en, en 50 ans, on a gagné euh, près de… Euh, on était quoi, à 50 millions dans les années 60. Et on est près de 70 millions, donc on a gagné près de 20 millions d'habitants en 50 ans. C'est énorme. Et 20 millions, 20 millions d'habitants, c'était euh, ce qu'avait la France à la Révolution, même pas, hein. même pas. Alors, on oui. avait 22 millions sous Napoléon Ier. Voilà, c'est ça. Mais euh, ce, que, ce que vous dites, enfin là, on, on déborde du, du, de l'objet de la présentation, donc, euh, mais il faut quand même noter l'inversion complète de politique euh, d'aménagement du territoire. Dans les années 60-70, on a créé des usines à la campagne pour fixer mm -hmm. les populations rurales, euh, développer des petites villes ou des, des, des villes moyennes et euh, empêcher la concentration urbaine. Aujourd'hui, enfin aujourd depuis, depuis une trentaine d'années, la stratégie, c'est des soi-disant pôles. Et du coup, vous avez des monstruosités comme la défense euh, qui oblige des dizaines de milliers de personnes à se déplacer, euh, parfois très longuement, à utiliser toutes sortes de modes de transport, euh, la voiture, etc. Donc on a inversé la politique euh, d'aménagement du territoire, et c'est peut-être un des thèmes euh, qui manque beaucoup dans la réflexion sur la lutte anti-pollution ou sur le, les transports, c'est de dire, euh, est-ce qu'il vaut mieux pas mettre... Euh, les, usines, les, les emplois là où les gens habitent, plutôt que de faire déplacer les gens vers là où il y a du travail. Oui. c'est ce que le télétravail va permettre sans doute. Alors le télétravail, bon, oui, mais tout le monde ne peut pas faire de télétravail. On pourrait aussi envisager, c'était le cas dans le les COVID années… Le Covid a montré même... que la moitié des gens oui. pouvaient être en télétravail certes, mais en même temps, le, le Covid a montré que ce n'était pas du télétravail, c'était qu'on obligeait les gens à rester chez eux, ce qui les a d'ailleurs un peu marqués. Donc, on peut aussi recréer des pôles de travail, comme ça a été… Ça, il y a eu des tentatives qui ont été faites dans les années 90, IBM a fait ça notamment avec des bureaux de proximité, où au lieu d'envoyer les gens d'un bout à l'autre de Paris… Ouais. Euh, ils avaient fixé, il y avait un bureau notamment au PEC, à côté de Saint-Germain-en-Laye, il y en avait d'autres hein. je ne connais pas tout, toute la région donc. mais ça c'est des tentatives qu'on pourrait enfin, on, on voit relativement peu de ces choses-là on voit des, des sociétés qui créent des grands sièges euh, bon, pour, pour, pour, pour, pas pour dire du mal mais par exemple Orange qui vient de recréer son siège à Issy-les-Moulineaux bon, pour les gens qui habitent euh, Saint-Denis, ben, j'imagine que ça doit être super agréable. Euh, pour les gens qui habitent encore, encore plus loin euh, et qui sont obligés de 3 trois, quatre modes de transport pour arriver ici à l'Immoulinou, un endroit où ce n'est pas très accessible, ben, ça peut être super. Alors qu'en fait, ce sont des entreprises qui ont les moyens, peut-être même pas toutes seules d'ailleurs, en s'alliant avec d'autres entreprises, de créer des pôles, euh, un à l'ouest, un à l'est. Alors la Société Générale a fait quelque chose d'un petit peu plus intelligent. Euh, qui a, ils ont créé un pôle à la Défense, ils en ont créé un autre euh, à, euh, euh, à l'est de Paris, là, à, côté de, à côté de Vincennes, Fontenay-sous-Bois. Euh, Fontenay Et du coup, ça permet aux gens d'aller soit à l'est, soit à l'ouest en fonction de là où ils habitent. Et il euh, y a également eu, le, enfin, à Saint-Denis, hein, euh, la, la tentative de, de créer… Euh, enfin, la tentative, ça existe encore, bien entendu, hein, mais il y a énormément aujourd'hui d'entreprises de, qui sont implantées à Saint-Denis. C'était aussi pour euh, éviter de, de faire grossir euh, encore euh, des endroits comme, euh, comme euh, la Défense. Euh, mais bon, c'est devenu tellement gigantesque également maintenant à Saint-Denis. Euh, finalement, ça pose les mêmes problèmes que euh, ce qu'on ce qu connaît à, à la Défense. Donc, euh, voilà. Effectivement, c'est un, un, gros, un gros sujet, un gros problème. Et euh, euh, je pense que les entreprises sont tout à fait sensibles au fait qu'il faut limiter le, le, la durée de, de trajet pour les employés. Mais ensuite, sur, à part le télétravail, comment faire pour que ce soit le plus agréable possible oui. euh, Je pense qu'il n'y a, a pas forcément des, des solutions très simples à mettre en place. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, alors, euh, donc, à part le, le Grand Paris, il y a également, euh, bon, si on sort un petit peu de, de l'île de France, hein, il y a également euh, en centre Val-de-Loire où, euh, où les, les réseaux de transport grossissent, hein, comme par exemple euh, à Tours, où euh, le plan France 2020-2022 va financer cinq projets d'aide au développement. Donc, pour le tramway et pour le bus de Tours. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, donc Paris, c'est vraiment euh, euh, incroyable au niveau du, du, du développement des, des réseaux de transport en commun, mais euh, il y a, ça existe également en province et un peu partout en province, hein, d'ailleurs. Euh, on en reparlera tout à l'heure, mais euh, il y a également, bien entendu, euh, euh, à Lyon, euh, bien entendu, euh, à Marseille où, où ça se développe et les, les petites villes aussi. Euh, alors, je, je, On va aborder maintenant le, le sujet des, des pôles d'échange multimodaux, donc les PEM. Euh, donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, euh, qui dit intermodalité dit rupture de charge, et là où a lieu cette rupture de charge, sont parfois construits des pôles d'échange multimodaux. On peut également imaginer y implanter des bornes de recharge, par exemple pour les véhicules électriques. Euh, C'est-à-dire que ces euh, ruptures de charge ou ces lieux de rupture de charge, ce sont des lieux finalement stratégiques pour tous ceux qui souhaitent, euh, enfin qui proposent des services euh, ou des produits euh, pour faciliter euh, l'usage de, de véhicules euh, euh, verts euh, et également pour les, euh, les transports en commun et donc par les, pour les autorités organisatrices. Donc, qu'ils soient interurbains, suburbains ou urbains, les PEM doivent faciliter le transfert des voyageurs et non pas les ralentir. Donc, leur rôle est crucial dans l'expérience utilisateur. Si celui-ci juge que la combinaison des modes ne se fait pas de manière fluide et rapide, il aura tendance à renoncer aux trajets multimodaux. Car les temps d'attente sont perçus donc, très négativement par les passagers. Donc, effectivement, lorsqu'on attend un train, par exemple le RER, à bibliothèque 20 minutes ou 25 minutes, euh, C'est pas agréable du tout. Euh, L'aménagement optimal de ces pôles d'échange, qui structure aussi l'espace urbain, est donc primordial. Ils doivent être centraux et facilement accessibles. Ils doivent aussi être optimisés de manière à réduire les distances à parcourir à pied et générer un sentiment de confort et de sécurité. Euh, et vous verrez également que dans ces euh, pôles d'échange multimodaux, hein, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite y est également euh, fortement euh, prise en compte. Euh, alors, je veux juste rajouter aussi que euh, des PEM, en fait, on en connaît euh, depuis longtemps. Hein. Par exemple, la gare du Nord, la gare du Nord, c'est un PEM, puisqu'on peut euh, utiliser euh, le train à grande vitesse, on peut utiliser euh, le métro, on peut utiliser le RER, il y a les taxis à proximité en sortie de gare, et il y a également les bus. Donc, ce n'est pas un concept qui est nouveau, hein, mais c'est une vraie tendance tout de même aujourd'hui et euh, il se développe euh, très fortement. Alors, Le pôle intermodal par exemple de Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, propose la possibilité d'emprunter le RERC, le RERD, le bus, et prépare l'arrivée de la ligne de tramway T7 en provenance d'Atismos. La promesse de ce pôle est d'offrir plus de confort, plus d'accessibilité, plus de temps gagné et plus de respect de l'environnement. Euh, il y a même euh, un projet en 2022 d'une ligne régulière en bateau sur la Seine. C'est RiverCat euh, qui proposera ce service. Donc C'est prévu courant 2022. De ce que j'ai vu, euh, ça va paraître difficile de mettre ça en place. Euh, donc, a priori, ce serait plutôt 2023. Mais euh, effectivement, ce sera euh, euh, intéressant de pouvoir un peu changer de mode de transport, s'il est durable. Et de voilà, j'ai mis une carte ensuite. Voilà, on pourra faire tout ça en bateau. Euh, donc, je trouve ça plutôt une euh, bonne idée. Voilà, donc euh, moi qui suis à côté de Juvisy, euh, euh, le, le, la ligne qui va de par exemple de la ligne verte hein, entre bibliothèque et, et Juvisy euh, peut être intéressante. Quoique le train soit très rapide entre juvisée et gardosterlisme, ça ne prend même pas un quart d'heure. Oui. Après, et... c'est effectivement, il faudra avoir un petit peu plus de temps devant soi, mais euh, ça peut être aussi une alternative lorsqu'il y a un problème sur, oui. euh, sur la ligne C, par exemple. Bon, ça peut apporter aussi pour le tourisme. Pour le tourisme, mais ce qu'il prévoit, c'est vraiment de transporter euh, finalement les, les employés. <coughs> finalement, ouais. euh, euh, mettre un, un plan de transport en, en place qui mmh. corresponde aux, aux horaires pour euh, oui. les salariés, pour les employés. En ceci étant, les bateaux, ça pollue énormément. Alors, il suffit. Quand on fait du vélo à côté des bateaux, on le sent tout de suite. Hein. Je préfère faire du vélo à côté d'une voiture. Hein. Alors voilà, Alors, j'espère qu'ils vont prévoir des bateaux euh, relativement peu polluants et, euh, et agréables. Oui. Est-ce que c'est est -ce est la même société que celle qui propose des taxis électriques sur la Seine euh... C'est une société qui prévoit de, faire des... oui. de développer du transport avec des petits bateaux électriques pouvant <rire> transporter quatre personnes et qui, qui circuleraient sur la Seine. Alors j'ai entendu parler de ce projet. Il... Alors je ne sais pas si c'est la même société, mais, mais c'est probablement hein, parce... ce type de. de... Je, je ne crois pas que ce soit de... la même société, euh, parce que ça, c'est une société qui est euh, australienne d'origine, et puis ils vont euh, s'allier avec, euh, avec un transporteur français. Euh, D'accord, mais enfin, ils peuvent en très place. bien avoir des, des, des, des... <coughs> des bateaux euh, soit fonctionnant enfin, avec des piles à combustible, pas à l'hydrogène, oui. ou euh, mmh. sur batterie. Ça se développe beaucoup actuellement euh, dans les transports entre… Euh, à travers la, la baltique et entre les, les, les, les, la, comment, la Suède et le Danemark donc c'est certainement tout à fait faisable sur la scène. Tout à fait mais ils en parlent déjà depuis un certain nombre d'années, hein. ils les appelaient d'ailleurs si on parle bien de la même chose de, de puces euh, qui vraiment des, des taxis de quelques places en fait hein. c'est bien ça hein, Jean-Paul des taxis électriques sur la scène, euh, ça, de quelques des places. Les taxis, la taille d'un taxi et ouais, la fonctionnalité d'un taxi. Effectivement, j'avais vu ça également. Mais euh, alors, il me semble que c'était prévu déjà euh, euh, il y a quelques années. Euh, en 2018, il me semble que c'était prévu, oui. mais ça ça s'est jamais concrétisé. Donc, j'espère je, bon, que ça oui. va arriver. Dans Paris, on a le bateau bus qui est opéré par la RATP, qui coûte euh, un prix de un pognon dingue, comme dirait l'autre, et qui, et qui en plus n'est pas inclus dans le Navigo, donc il faut repayer en plus, fait, qui finalement n'est pas utilisé comme un bus, mais qui peut utilisé comme une sorte de, de car à touristes, euh, oui. et, et qui n'est pas utilisé pour les transports, euh, transports d'employés, de, alors qu'on pourrait très bien envisager… Euh, la, la scène est très pratique pour aller d'un endroit à un autre. D'ailleurs, je fais ça en vélo tout le temps, donc euh, c'est qu'il y a une raison. Mmh. <rire> ça permet d'aller vraiment partout et de, de, couper, euh, de, de couper le chemin. Tout à fait. Après, il y a, il y a bon, le, le sujet aussi des, des écluses qui, qui pose un mmh. petit souci, mais euh, a priori. Mais on ne l'a pas dans Paris. Voilà. Bah, dans, le, dans la ville, on ne l'a pas. Donc, ça, c'est prévu pour, grosso modo, 2022-2023. Okay. Euh, alors, euh, aujourd'hui, au niveau des, des tendances qui, qui se dessinent, euh, euh, ou plutôt d'abord, je, je vais vous donner un autre exemple de, de PEM hein, qui, qui se développe. Euh, c'est celui de Toulouse. Donc, le réseau de transport en commun euh, se développe fortement. Il y a une création, donc la création d'une troisième ligne de métro en interconnexion. Avec la ligne A. Il y a également des nouvelles lignes de bus. Et en 2030, jusqu'à 150 000 voyageurs par jour, soit trois fois plus qu'aujourd'hui, sont prévus. Euh, voilà. Euh, donc, juste un petit aparté. Donc les, les flux vont donc augmenter hein, là où les PEM se multiplient. La gestion des flux de voyageurs ou mass transit devrait donc en parallèle se développer. Donc, euh, effectivement, euh, on crée. Euh, des, des PEM donc euh, on attire finalement les voyageurs, il y aura de plus en plus de voyageurs donc il y aura forcément de plus en plus de soucis plutôt de, de, de sujets à traiter qui concernent la gestion des flux et euh, le mass transit est en plein euh, euh, en pleine progression en ce moment euh, notamment euh, grâce au développement des, des PEM euh, donc la gare de toulouse matabiau va se transformer en un pôle d'échange multimodal point de connexion entre toutes les mobilités, donc qui permet et facilite le passage d'un mode de transport à un autre, y compris vers les circulations douces, donc les vélos et également les piétons. Donc le PEM de Toulouse Matabio permettra la mobilité dans la métropole, dans la région, et une différence par rapport au PEM de Juvisy, c'est que ça permettra également la mobilité en France, mais aussi en Europe, Grâce au train, au métro, au bus, aux autocars, aux taxis, aux voitures et aux vélos. Voilà. Donc, c'est une échelle un peu différente du PEM de, de Juvisy. À Saint-Brieuc, il y a également un, un, un PEM. Et euh, donc, ce PEM permet l'intermodalité entre la voiture, le vélo, le bus et le train régional, ainsi que le TGV. Voilà. Donc, là aussi, euh, des, des développements euh, un peu partout en France, et ce n'est pas fini. Euh, voilà, donc le, maintenant on arrive aux, aux tendances qui se dessinent. Euh, J'ai eu un entretien avec M. Chevreau, hein, qui est directeur d'études de mobilité servicielle au CEREMA. Le CEREMA, c'est un organisme public d'expertise pour la transition écologique et la cohésion des territoires. Euh, leur objectif, c'est de diffuser euh, de la connaissance, euh, d'analyser, publier des guides et d'accompagner les collectivités dans leur sujet de, de mobilité. L'Observatoire du MAS donc pour Mobility à ce service a été mis en place par le CEREMA il y a deux ans. Donc le, le MAS, c'est une interface, par exemple, sur téléphone portable qui permet de retrouver toutes les offres de transport disponibles en temps réel et à toutes les étapes du déplacement. Donc, le but est de limiter le recours à la voiture en proposant une ou plusieurs alternatives. D'après M. Chevreau, les collectivités vont se diriger vers le masse progressivement, grâce notamment à la loi Lhomme, numérisation et multimodalité, Donc, comme par exemple le vélo, le covoiturage, les trottinettes et la voiture. Donc, le covoiturage est de plus en plus intégré dans les systèmes de masse, euh, ce qui est euh, un, un plus euh, indéniable et d'après toujours monsieur chevreau hein, euh, le développement de ce va se va se faire d'abord en zone urbaine puis en zone peu dense euh, il faut bien voir que on, on a déjà en fait la possibilité d'utiliser des, des applications sur euh, sur téléphone hein, des applications qui, qui sont finalement des, des masses euh, et euh, donc euh, euh, on peut déjà avoir accès à ce genre de, de services, mais ça ne va faire que se développer. Comme si c'était ma part, oui. par exemple. Pardon Comme c'était si ma part. Oui. Euh, donc, la SNCF propose déjà des services pour le territoire national, hein, Île-de-France Mobilité, par exemple, et Bonjour RATP, qui euh, permet d'acheter et recharger les types de transport également, réserver un VTC, réserver un VLIB et trouver les commerces à proximité. Euh, en Europe, Vienne propose une plateforme publique et chaque opérateur déploie ses services. Et à Helsinki, c'est exactement ce qui se passe également. Au Québec aussi, euh, le MAS a, a le vent en poupe, donc ça se développe un peu partout euh, dans le monde. La mobilité intégrée permet quant à elle la possibilité de débloquer une voiture partagée, par exemple en cas de besoin, grâce à une carte prépayée notamment. Donc c'est finalement un peu, hein, j'ai envie de dire, euh, entre guillemets, euh, euh, un masse en, en version plus légère, voilà, et plus euh, au coup par coup. Alors, est-ce que vous avez des, déjà euh, euh, utilisé des, des applications euh, Jean-Paul, est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre d'applications sur téléphone pour préparer, par exemple, votre trajet du jour non. en région parisienne, ce genre de choses Pas du tout. Pas du tout Pas du tout. Okay. Mais sur, la, sur le covoiturage, c'est vrai que c'est une, une, une excellente pratique. Cela dit, pour avoir proposé très souvent des transports vers la province, je n'ai jamais eu de candidat. D'accord. À une époque, je faisais régulièrement Paris-Lyon ou Paris-Saint-Etienne et je n'ai jamais eu de, de passagers. Donc, il y, a, il y a aussi un manque de, de, de peut-être d'encouragement de, à utiliser euh, ce dispositif. Et il y a Blablacar quand même. Qu a, oui, mais à a travers Blablacar, vraiment... il faut Blablacar, mais des gens en rapport, mais si ça les <rire> intéresse pas, avec des bus à 15 euros… Euh, qui partent à leur fixe, donc vous savez à quelle heure ils vont arriver, etc. etc. Euh, mmh. Le covoiturage a quand même une sérieuse euh, concurrence. Oui, oui. c'est pour ça d'ailleurs que Blablacar a racheté oui, cars. Voilà, donc il faudrait peut-être coordonner un peu plus les différentes offres. Mmh. Oui. Ça représente quoi d'ailleurs Blablacar dans l'offre de transport en France euh, alors, je n'ai pas de données bon, C'est là-dessus. On peut y répondre plus tard. Hein, oui, oui. Je, je pourrais regarder pour avoir des... Ce que je sais, c'est qu'ils ont, qui ont qui... beaucoup souffert pendant la crise. Forcément, oui. personne ne bougeait, donc c'est logique. Oui. Mais bon, voilà, c'est une question peut-être intéressante, parce que euh, certainement des choses intéressantes à voir autour de, autour de la autour de, du partage automobile. Parce que, bon, oui, tout à fait. On parlait de Toulouse, on a une maison en Ariège. Bon, euh, on n'a pas envie d'aller en voiture en Ariège. Pourquoi Parce que pour en plus, on n'est pas des très bons conducteurs. Ça nous ennuie profondément, pour ne pas dire autre chose. De conduire sur une autoroute pendant 1000 km, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas intéressant. Mais le problème, c'est qu'entre Toulouse et... Alors, en plus, nous, on est dans une un tout petit village au pied des montagnes, enfin dans les montagnes même. Euh, bon, là le train c'est un vieux souvenir quoi. Même, même à saint giron c'est un vieux souvenir. Donc euh, euh, bon, on dira pas de mal de la SNCF, mais euh, on n'arrive plus à aller dans les dans les petits villages, dans les dans les même dans les villes moyennes en train. C'est plus possible. Euh, toutes ces gares ont été remplacées, ont été transformées en habitations. On se demande bien pourquoi. Il euh, y a d'ailleurs beaucoup eu de, de de suppression de rails. Euh, alors moi, il y, y en a une, une autre qui me qui m'inquiète, enfin qui me pose question à chaque fois, parce qu'on parlait des transports en région parisienne, et ici on est Porte de Versailles. Et il, y a, il y a la la petite ceinture qui est juste à côté. La petite ceinture qui a été fermée dans les années 30 parce qu'il n'y avait, paraît-il, personne qui l'apprenait. Euh, mais on aurait peut-être pu, plutôt que de mettre des pistes cyclables, comme on a vu sur votre photo précédente, euh, qui sont le long d'une autoroute, euh, le long de la Seine, on pourrait mettre des pistes cyclables sur la, euh, sur la petite ceinture si on, les maires d'arrondissement arrêtaient de s'engueuler entre eux. Ça aurait peut-être été pas mal aussi. C'est un très vieux débat qui a commencé avec le projet de tram autour de Paris. Et mmh. la SNCF s'est absolument opposée à ce qu'on utilise, la petite ceinture, pour faire circuler le tram. D'où l'installation des trams sur les, le boulevard, les, les boulevards des Maréchaux. Alors que dans un très, très grand nombre d'endroits, de, ils, ils auraient pu utiliser les, les voies. Mais là, c'est un problème de chapelles, de querelles d'égo entre la oui, SNCF, la RATP, bien le sûr. gouvernement, etc. Oui, etc. Bien sûr, et bien sûr. personne n'a osé donner des ordres. C'est une vieille tradition euh, locale. Alors, ça rappelle euh, la construction du métro dans les années 1900. Hein, C'est les engueulades entre les, les compagnies ferroviaires et, et la future compagnie du métro. Et l'écartement des voies et finalement bienvenu, qui a fini par trouver la solution avec le, les écartements de voies des métros qui sont plus petits que celui des rails de l'extérieur pour éviter, pour permettre au métro d'aller sur les rails, mais pas les trains d'aller dans le métro. Et après, il y a des contraintes a de aussi techniques euh, euh, par rapport à, à tout ça, par rapport à, euh, à l'usage enfin, de, de rails. Euh, ouais. Par les trains et par les tramways par le métro tout ça c'est il y a des contraintes techniques mmh. assez énormes mais oui. euh, effectivement c'est euh... oui. enfin moi ce que je voulais <rire> préciser c'est que euh, l'objectif c'est que le voilà l'offre de, de train finalement soit soit accrue hein, qu'il qui est de plus en plus de possibilités de prendre le train et c'est aussi donc ça c'est proposé par ce sera proposé de plus en plus par SNCF et c'est aussi parce qu'il y a l'ouverture à la concurrence et qu'il y a par exemple des coopératives qui proposent de développer le, les, les voies secondaires pour par exemple faire des, des trajets qui aujourd'hui n'existent pas donc demain si, si ça fonctionne bien il sera possible de faire en train donc pas en TGV mais en train euh, type, euh, type corail, Et ça, ce sera possible de faire euh, du euh, Bordeaux-Toulouse, euh... notamment. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, euh, j'ai vu aussi passer dans la presse une euh, euh, nouvelle façon de voyager, donc euh, un petit peu moins vite. En TGV, mais aussi pour un prix oui. bien inférieur au prix d'un ah oui. TGV. Mais ils ont relancé effectivement les trains corail qu'ils ont renommés, je ne sais plus quoi, et qu'ils les font. Alors, j'ai fait un, un Paris, euh, je crois que c'est un Paris-Toulouse, donc beaucoup plus lent que ouais. le TGV, mais qui de toute façon n'est pas un TGV, que Toulouse, et qui coûte 15 euros. 15 euros entre Paris et Toulouse. Ouais, ça. ça vaut le coup. Bon, ça, c'est un peu long. Enfin, si on a un bon bouquin. Oui, c'est ça. En, en, fait, euh, en fait, tout ça, je, on, on parle beaucoup de, de temps depuis le début là, de, de notre échange de, de ce matin. Euh, en, en fait, si on, on arrête de, aussi de, de vouloir absolument euh, faire les choses le plus vite possible, finalement, oui. on se rend compte qu'il y a de plus, enfin, beaucoup de possibilités de, de, de, de voyager. Ça rappelle le fameux bouquin de Paul Virillo, là sur la… Dans le, sur, la, sur le cyberespace, où il parlait de la vitesse de libération. Et il comparait ça justement au TGV et où, à l'avion. où Finalement, on, on le voyageait mais tellement vite qu'on n'avait plus l'impression de voyager et qu'on avait l'impression d'être arrivé avant d'être parti. On va peut-être euh, conclure, euh, Jean-Marie, oui, peut oui, en je... demandant… <rire> ouais. euh, je, je S'il si, je y a d'autres personnes qui ont des questions aussi, de les préparer ouais, Je, je voulais problème. juste parler aussi du, du fait qu'il y a une tarification intégrée hein, qui intégrée au, au système masse. Euh, Donc, Ça va vraiment révolutionner notre façon de consommer la, la mobilité. Hein. Et donc, euh, il y aura la possibilité justement de, de soit prévoir une facture mensuelle hein, qui récapitulera l'ensemble ouais. des solutions de mobilité utilisées, soit un système de forfait qui permettra d'utiliser autant de moyens de transport que souhaité. Donc, ça va vraiment euh, quelque part libérer l'usage de, de oui. la mobilité et ce sera très facile via le oui. système masse de, de, de voyager. Donc, euh, oui, voilà, voilà. cet aspect de facturation est très important parce que je, je oui. reviens je reprends mon exemple de Toulouse-Ariège. Déjà, vous avez un train, un trajet en train qui jusque Toulouse qui doit coûter deux ou trois fois plus cher que l'équivalent en avion. Là, il faudra m'expliquer pourquoi. Mais bon, enfin, d'un point de vue économique, je le comprends. Mais euh, euh, d'un point de vue politique, là, je ne comprends pas. Et ensuite, le reste du voyage qui fait une heure et demie, euh, qui n'est pas très long. donc. Et puis, il une fois qu'en plus, une fois qu'on est bloqué dans le village, après, bon, ce n'est pas tellement la peine d'aller se promener parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire auto, euh, en dehors de faire du vélo. Euh, il faut prendre une voiture en location avec, euh, bon, alors, je n'ai pas trop le temps d'aller passer ma vie sur Internet, aller comparer les prix, aller chercher des, des low cost. Hein. Donc, j'ai pris des, des grandes marques avec des prix qui sont stratosphériques, mais vraiment stratosphériques, surtout si avec plein de, de petits attrape nigots. Vraiment pour les, pour les négaux, hein, vraiment ceux qui n'arrivent pas à comprendre, avec euh, des prix qui sont attractifs euh, si vous enlevez l'assurance, par exemple. Hein, donc, si vous cassez la voiture, ben, ce n'est pas grave, vous la payez, par exemple. C'est intéressant. Euh, donc, vous voyez, y a, là, on sent qu'il y a quand même euh, enfin, un modèle économique à créer. Ce n'est pas seulement une question de dire qu'il y a une offre, c'est aussi créer un modèle économique. Il y a quand même WICAR qui offre des véhicules pour le, le tiers du prix d'un loueur hein, et qui permet de louer dans pratiquement toutes les, les gares TGV oui. au moins, euh, ou les grandes oui, gares euh, paris, enfin en France. Moi je ne savais pas, je vais, je vais regarder ça. Moi c'est ce que, que je prends quand, quand je vais en province gens. maintenant euh, dans, dans le midi et je je loue des voitures à des particuliers. Alors, c'est des voitures qui ont 150 000 km parfois, qui ne sont pas toujours en très bon état, mais ça n'a strictement aucune importance si c'est simplement pour aller se promener ou aller de la gare à l'endroit où vous passez vos vacances et qu'elles restent ouais. là jusqu'à ce que vous retourniez. Il y vraiment des tarifs mais... qui peuvent être très, très, très, très avantageux. Quand même que les freins fonctionnent pour aller dans la montagne. Non, non, ils elles, ou... il si, si, ouais. elles, elles sont toujours. Euh, il y a une garantie de fiabilité. Ah, Alors, je, je voulais juste, euh, d'abord, avant de finir, euh, juste vous indiquer qu'il y a une étude là qui est sortie. Euh, c'est l'étude Atec ITS France sur l'expérience des, des autorités organisatrices de mobilité. Donc, c'est sorti en avril 2022, là, il y a quelques jours. Et donc, elle indique qu'il y a de nouveaux acteurs hein, qui peuvent interférer avec l'équilibre financier du transport public, euh, notamment euh, des acteurs issus du secteur de la mobilité, donc comme Uber ou, ou Lyme, mais aussi du numérique, Apple, CityMapper ou de la banque, comme Mastercard. Donc, ils essayent justement aussi d'intervenir ben, dans ce marché euh, qui, euh, qui, qui se développe. Donc, euh, voilà, ça peut avoir un impact assez important. Bien, voilà. merci euh, Jean-Marie. Euh, tout est à inventer finalement euh, dans ce domaine, et voilà, il y a encore euh, beaucoup de choses à faire. Et peut-être qu'on le fera euh, parce qu'on le veut, ou peut-être qu'on le fera sous la contrainte. Alors je ne sais pas. Si euh, j'espère que vous avez des questions. J'avais quelques questions pour conclure. Questions au aussi. Mmh. Bon, moi, j'ai une question stupide euh, pendant que nos amis euh, rassemblent leurs esprits. Euh, juste euh, une chose euh, à propos des gens. Euh, j'ai une question. Il paraît qu'il y a une statistique quelque part, mais je ne l'ai pas encore bien cherchée. Mais je, comme vous êtes un expert, je me tourne vers vous. Si je prends 100 voitures dans Paris, dans Paris, hein, j'entends. Hein, euh, je ne parle pas du périphérique, je parle dans Paris. Dans euh, Paris qui se promènent, euh, et qui, on l'a vu, j'ai mis le, sur l'article de Visionary Marketing euh, que, que vous avez écrit, j'ai mis la, la photo où on montre la comparaison entre euh, 100 personnes dans un bus, 100 personnes dans une voiture, 100 personnes dans un vélo, etc. etc. pas sur un vélo. Euh, donc, qui prennent beaucoup de place pour transporter très, très peu de personnes. C ces 100 personnes, il y en a combien qui sont là euh, pour le loisir, pour le confort, qui auraient pu voyager autrement, euh, combien, combien sont dans leur voiture pour aller chercher un paquet de cigarettes au bout de, au bout de la rue J'en connais, hein, donc euh, ça existe. <coughs> Je connais alors, même des ouais. gens qui sont dans Paris qui n'ont jamais pris le métro. Je ne même pas ce que c'est. Oui, alors effectivement, il y a, en particulier dans les zones très urbaines, euh, les trajets en voiture euh, représentent une distance vraiment euh, très faible pour une grande part d'entre eux. Euh, donc, euh, il, il me semble que c'est un, un pourcentage euh, du type euh, euh, 25% représente moins de, de 5 km, euh, donc, ce qui est assez, assez énorme. Euh, c'est même peut-être encore un petit peu plus élevé. Mais euh, effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et quand on voit effectivement euh, les, les, les photos là, que, que vous citez, Yann, on se rend compte que les, les voitures euh, prennent une place énorme, euh, même si euh, on compare ça avec euh, un, un bus, puisqu'un bus, est en général plutôt… Euh, euh, bien euh, utilisés, donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont euh, transportées grâce au bus, et euh, quand on voit les voitures dans Paris, bien souvent, il y a une seule personne, donc ça prend vraiment beaucoup de place pour finalement très oui. peu de, de, de, de personnes euh, transportées. Euh, oui. bon, ça, c'est oui. en train de changer aussi, hein, avec l'usage du, du vélo, avec euh, ce genre de oui. choses, et puis aussi, bien entendu, hein, les, euh, les trottinettes, euh, et tout ce, oui. tout ce genre de matériel. Euh, mm -hmm. Mais effectivement, il, euh, moins les voitures sont utilisées, plus ça fait de place oui. pour, pour les piétons, les, les vélos. Et, oui, ou oui. et pour, pour les feignants, on signalera quand même que 5 km en vélo, euh, ça prend 15 minutes, sans pédaler très vite euh, et sans moteur. Vincent a une question. Il me dit, vous parliez au début du webinaire des places de vélo dans les trains la tendance est-elle au développement du nombre de places ou à l'abandon de son vélo en PEM Alors, ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que pour l'instant, en tout cas, c'est euh, les deux euh, en parallèle, tout en sachant que euh, pour euh, notamment les, euh, les JO, euh, il y a, euh, enfin en tout cas à cette échéance-là, hein, il y a un développement assez énorme. De, des parkings à vélo aux abords des gares. Donc, euh, c'est enfin, vraiment, euh, vraiment un, euh, un truc assez énorme. Hein. On va voir vraiment euh, partout, si ce n'est pas encore fait, hein, le, des, des abris à vélo qui vont, qui vont être installés euh, et un petit peu partout en Ile-de-France. Donc, euh, euh, je pense que ça, ce sera pour les trajets du, du quotidien. Et pour des trajets un petit peu plus longs, il y aura un développement. Ça, c'est vraiment mon avis personnel. Et pour les trajets un petit peu plus longs, il y aura de plus en plus de, de trains avec des espaces pour les vélos. D'accord. On voit arriver dans Paris. Dans Paris, euh, il y en a quelques-uns. En tout cas, dans le 14e arrondissement, j'en connais au moins deux ou trois. Euh, parking sécurisé dans la ville. Vous avez les sortes de boîtes fermées. Elles sont assez jolies en plus, d'ailleurs. C'est pas... plutôt sympa ce qu'ils ont fait, ouais. euh, qui évite Alors... d'avoir des vélos en vrac qui, qui se font euh, voler euh, ou, euh, ou vandaliser. J'ai euh... vu aussi euh, ouais. sur, euh, sur LinkedIn, hein, j'ai vu euh, une entreprise qui, avait, euh, qui a créé euh, ce qu'ils appellent une ruche, c'est-à-dire euh, c'est une boîte, mais tout est automatisé en fait, ça évite le vol. Mmh. Ça évite les dégradations. Donc, on, on dépose euh, son vélo dans, dans euh, un espace, et finalement le vélo, il est automatiquement rangé à l'intérieur, et euh, les personnes n'ont pas accès à l'intérieur. Voilà. Euh, je trouve que c'était une très très bonne idée. Ça s'appelle la ruche. Euh, C'est bien fichu. Je vous invite à aller voir sur LinkedIn. Vraiment, euh, ça marche euh, apparemment très très bien. C'est très bien. Voilà une, une excellente conclusion. Merci Jean-Marie. Merci. Et, et puis, euh, merci aussi à nos participants euh, et, et, et donc à bientôt pour peut-être une suite à cette présentation parce que je pense qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet. Merci à vous. Merci à tous.